Dans cette vidéo, je vais vous parler biais d'échantillonnage. Peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai mis la grotte de Lascaux comme illustration. Eh bien, à cause d'une expression que l'on trouve aussi bien en français qu'en anglais, cavemen, ou les hommes des cavernes. Pourquoi est-ce qu'on appelle souvent euh, les hommes préhistoriques à, à travers cette expression hommes des cavernes Eh bien, pour une raison assez simple en fin de compte, la plupart des traces qu'ils ont laissées et qui sont restées arrivées jusqu'à nous, à notre époque, sont euh, des traces qui sont laissées dans les cavernes. Il est très probable même certains qu'ils ont laissé tout autant euh, sur des bouts de bois euh, dans les forêts, mais les bouts de bois n'ont pas survécu. Et du coup, il y a une forme de biais d'échantillonnage qui s'est mise en place qui fait qu'aucun bout de bois euh, taillé avec des sculptures, des peintures, n'est arrivé jusqu'à nous, ou presque, si peu. Euh, et en revanche, on a beaucoup d'exemples, comme la grotte de Lascaux, avec euh, des peintures rupestres d'où l'appellation « homme des cavernes », alors qu'en fait, il était probablement voire tout autant « homme des bois » que « homme des cavernes ». Et ça, finalement, c'est un exemple typique, classique de biais d'échantillonnage. Euh, les statistiques d'adultère euh, sont aussi un classique qu qui retombe sur les questions de biais d'échantillonnage, avec la question, euh, notamment, des, euh, des pourcentages de personnes qui ne sont pas du père qu'ils croient. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu des chiffres hein, comme pour euh, la moitié du, des, des cas des, du troisième enfant, le père n'est pas le père biologique. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire Imaginez qu'une telle statistique soit prise euh, comme ça, euh, sans, sans, sans pincette, euh, par, par, par les enfants, qui sont en troisième position et qui se disent « il y a une chance sur deux que mon père ne soit pas mon père si j'en crois les statistiques officielles ». Et ça, c'est un autre exemple classique d'échantillonnage avec euh, les, avec euh, co ou comment est-ce qu'avec des chiffres on peut induire en erreur euh, un, euh, beaucoup de gens. Et bien, déjà, pourquoi est-ce que c'est un échantillonnage Parce que comment est-ce qu'on le sait Déjà, on le sait parce qu'on fait des tests génétiques, des tests de paternité. Oui, mais qui va faire des tests de paternité Est-ce que toutes les personnes euh, que est-ce que toutes les personnes comme ça, qui vont le faire, se sont levées le matin Ah tiens, dis, je vais faire un test de paternité. Ah non. En général, ça arrive parce qu'elles ont des raisons euh, d'aller faire ces tests. Donc si jamais, si, si, même s'il si est, est vrai que euh, les, les cas où le père n'est pas le vrai père parmi les trois, les, les, les, le, le troisième enfant, mais c'est les troisième enfants qui sont allés faire le test, qui ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble de la population. Et en général, s'ils vont faire le test, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Et du coup, euh, en fait, quand on regarde les titres des journaux, hein, je vous les ai laissé les, les, les journaux en, en anglais, euh, les titres en anglais, euh, là, sur le premier titre, ils disent, euh, près de la moitié des gens donc, qui, euh, qui, prennent, qui font un test de paternité découvrent que leur père n'est pas leur vrai père, ils précisent, ils sont obligés de préciser, qui font le test de paternité, pour que c'est une validité. Ce n'est pas près de la moitié des gens ou près de la moitié des troisième enfants. Et, et en fait, ce, ce, ce classique billet d'échantillonnage, qui a quand même beaucoup pris hein, dans les discours dans la population, a fait réagir un certain nombre de scientifiques, d'où euh, des réactions comme euh, des, des, des, des articles comme ça, le mythe de la paternité et, de la, paternité et la rareté, en fin de compte, euh, de, de, du cocufiage. C'est beaucoup plus rare que ne le laissent entendre les statistiques euh, qui sortent des laboratoires. Si, pour reprendre un, un exemple lié à la pandémie du coronavirus, euh, en termes de, de, de biais d'échantillonnage, on avait la Corée du Sud. Donc quand on regardait la Corée du Sud, en termes de nombre total de cas, nombre de morts et, et, et, euh, et ratio entre nombre de cas et, et taille de la population, on, on avait du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait si peu de morts. À peu près, à, à, on était à moins de 10 morts par... Par, an, euh, par jour, pardon, au début de la pandémie. Et en fin de compte, quand on comparait euh, avec des pays qui avaient des statistiques de mort, de, de contamination équivalentes, euh, bah, ce n'était pas du tout la même chose. Et pourquoi est-ce qu'en fin de compte, on avait des résultats si différents entre la Corée du Sud et d'autres pays C'était parce que la Corée du Sud avait une politique de test qui était très différente et beaucoup plus ambitieuse que d'autres pays comme la France. Du coup, ça expliquait pourquoi, en fin de compte, on avait des résultats complètement différents. Et ça, c'est pour ça qu'en fin de compte, les nombres bruts d'infections, en tout cas au début de la pandémie, quand on n'avait pas les mêmes conditions de test, étaient des nombres à prendre avec des pincettes, parce que les politiques nationales de test étaient très différentes les unes des autres. Voilà, j'espère qu'entre les tests de paternité, le coronavirus et les hommes des cavernes, vous avez une idée un peu plus claire des problèmes de biais d'échantillonnage.